Des grands M, Amiral versus Siamo Mo, Tant et trucs, Tant et éminent, Borné depuis des années, causant, chutiné, mec, pas besoin d'être truc, et vient pas de nous, j'suis nafé, dénervé, ferme, mec, j'suis Je roule avec ton oseille, dans les dans l'excasse, c'est des victime de raquettes, il y a de succès, ouais, gros, Fais sur la scène, non fait que dire des merveilles Tours ce n'est que mise en scène Te gênes pas robe, t'as ta site Pour nos jeunes on est proche comme le magma Frère on c'est pas fragments, maman Pour moi s'y paraît je suis banal Sans mon crêle je meurs, c'est ma pierre D'équipeur, à bout de toi avec tu refrais C'est pas ton nerf Oh bébé, si tu restes si je lasse si en fond de toi Ouais, bouge sur le beat, oh C'est ta routine, m'émortalise Elle me rend facile, fais la frite Oblève vos soucis, n'est-ce Oh bébé, si tu si je lasse en fond de toi Ouais, bouge sur le beat, oh ta routine. M'immortalise, me Repressif, les aspirites, le problème au social et... On vient foutre le faux micro, comme un pyromane, une flamme dans les cœurs. Appelle-moi Billeman, je vais débarquer dans le game. Je suis pour tout cramer Tu comptes nous stopper avec ton flot de grand-mère? Amère, ah ça sera la déception. Attends, j'arrive, rap en fait des flexions. En fait, il y a nous, il y a les zombies. Moi, je suis flash, mais eux, c'est des momies. J'ai fait le temps de repasser, le sens sur le week-end Versus on J'crois c'est mon show week-end Sur la scène je viens d'augmenter le temps pour comme si c'était le premier. Sauvez-vous la je la sens en fond de toi, ouais. Bouge sur le beat, oh. C'est ta routine, n'aimez, mortalisez, me rembestillez, fais asthéite, oubliez vos soucis, aimez. Sauvez-vous de la je la sens fond de toi, ouais. Bouge sur le beat, oh. C'est ta routine, n'aimez, mortalisez, me rembestillez, fais asthéite, oubliez vos soucis, aimez. Sortez vos billets, cliquez vos tickets. Fait que tu peux rentrer dans le club et allumez ton briquet va Aller dire au fake MC que moi j'en ai rien à cirer Ils seront pris dans leur filet, mon heure a sonné et ça va briller Mais les écorchis sont plus que les derniers J'ai pris trop d'avance, j'suis perdu de vue Tu veux me rattraper mais je roule à vive allure Soit à outrance, manie je vis sur la rue. J'ai appris quand j'suis de bac les MC habitudes Fuck the hell yes, I'll be à high j'ai la son fond de toi web ouais bouge oh, de si, ouais. sur le beat oh c'est ta routine aimée mortalise, elle me rend m'fessile vis à vis oubliez vos soucis et tu dans petits le type la assise je fond de toi ouais, bouge sur le beat oh c'est ta routine aimée mortalise, elle me rend m'fessile vis à vis oubliez vos soucis et j'suis posé les vichiers, les MC de me critiquer, faisant étonné de ma peau et mes limites, ignore ignore fin, refus, illuminé par le feu tu saint esprit, tu qu'une je suis trop de speed parle pas si j'te maîtrise et j'te nigue les rappels te garder d'indiquer les plus à mec, tous ce que t'en à l'achat de poule, mec. Bouge le beat, on me fout, fais le poux, qu'en les haineux. J'arrive arrive bien, ne nest le game, même pour venir sur scène. Numéro 1 dans les bacs, moi parcours que de succès. Rap de référence, j'ai peur, l'hyper-office, mais j'ai plus de préférence pour le mec à sa fille. parle-moi hey, comme un bouffon, eh, te reprendrai qu'à quelques bons sons. Hey, Conserve la soupe, pas bon moi bon Mr. Bon Bison, bon eh, hey, pour you, t'es même pas you. Qui tu si à vous. Équipe celui-ci, je la sens de toi, ouais. Bouge sur le beat, oh, c'est ta vous. Les Africains, vous les vous soucier, vous voulez vous soucier, big voulez vous le les Quand je prends le mec, je tout un cauchemar. Appelle-moi Dream quand je fous des 15 oeufs Rien à foutre, ouais. Direction Eco Bank, allez fais la zigam, de la money. Je rentre dans le game, la tête est toute pleine. Beat à a double gueule j'avoue y'a a pas de feu J'ai commencé à tout casser, à faire du big style, j'allais dire du freestyle. Yeah. Come on, come on, Shake Your your body comme, comme, comme, comme, comme, c'est toi, c'est jaloux, ton bruit dans la cité, comme, gotcha, comme, bon dans comme, comme, Come on, come on, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, comme, J'ai ton micro de qui me salouille, et j'aime les filles. T'as qui les